Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons aborder les variables shell. Les objectifs de cette vidéo vont être de savoir répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une variable shell Comment connaître le nombre de secondes depuis lequel un shell a été démarré Comment connaître le numéro de la ligne du script que shell est en train d'exécuter Comment connaître la profondeur du sous-shell actuel Comment connaître le chemin absolu de l'instance actuelle de bash Comment connaître les options disponibles pour bash Comment connaître le PID du processus parent d'un shell Comment connaître le PID du bash actuel Comment changer de répertoire temporaire Comment exécuter une commande avant chaque affichage d'un prompt shell Comment modifier ce prompt shell alors tout d'abord, voyons ce qu'est une variable shell. Alors, une variable shell, en fait, il s'agit de variables qui ne sont pas définies par l'utilisateur mais qui sont définies et utilisées par le shell. Alors, parmi ces variables, on peut citer quelques exemples comme par exemple la variable pwd, voilà, opt, arg, bash, bash version, voilà. Alors la variable Random, par exemple, va permettre de, de connaître euh, comment générer un entier aléatoirement. Donc, si par exemple je fais echo, echo dollar random, voilà, je vais avoir un entier qui est généré aléatoirement. Et autant de fois je l'appellerai, autant de fois j'aurai de nouveaux entiers qui seront générés aléatoirement. Alors, Il faut savoir qu'il existe environ 80 variables shell dont la plupart sont utilisées uniquement par le shell de manière interne. Et Certaines de ces variables sont définies par le système d'exploitation directement, tandis que d'autres vont l'être plutôt au niveau des scripts. Alors, Ces variables vont permettre notamment de gérer et d'apporter des informations sur les éléments suivants. L'état interne du shell, le fonctionnement de bash, les utilisateurs du système, la navigation dans les dossiers, les informations système, les dimensions du terminal et pour finir l'historique des commandes. Alors, tout d'abord, voyons les variables shell qui sont impliquées dans les informations sur l'état interne du shell. Alors, tout d'abord, voyons comment connaître le nombre de secondes depuis lequel le shell a été démarré. Et pour cela, on va utiliser la variable shell $seconds. Donc, voilà, dans cet exemple, j'illustre comment utiliser cette variable shell. Voilà, et on voit là, typiquement, que cela fait 228 secondes que ce shell a été démarré. Voilà, 235. Si, par exemple, je fais slip. 5. Donc là, on va attendre 5 secondes. Voilà, on voit qu'on a 247. Et si là, on attend encore 5 secondes, on devrait avoir à peu près 255, 254. Voilà. OK. Alors, voyons maintenant comment connaître le nombre de la ligne, le numéro de la ligne, pardon, du script que Shell est en train d'exécuter. Et pour ça, on va utiliser la variable $LineNo, c'est-à-dire celle-ci. Alors, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va afficher successivement cette variable pour constater effectivement qu'à chaque nouvelle ligne du script, cette variable va s'incrémenter. Donc par exemple, si je fais echo $LINE NO, voilà, on voit que cela s'exécute à chaque fois. Et là, on en est à la 15e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, voilà, 15. Donc ça, c'était pour la variable LINE no. Maintenant, voyons comment connaître la profondeur du Zuchel actuel. Alors, pour cela, on va utiliser la variable $shlvl, c'est-à-dire celle-ci. Alors prenons encore une fois un exemple pour illustrer ça. Dans cet exemple, on va afficher la profondeur du shell ouvert quand on ouvre un terminal, puis on va lancer un nouveau shell et de nouveau afficher cette profondeur, cette fois-ci du shell courant. On va ainsi s'apercevoir que la variable $shlvl va s'incrémenter à chaque fois. Donc voilà, je réinitialise mon terminal. Donc d'abord je vais afficher le niveau du shell actuel, donc echo $shl. VL, voilà, et on voit qu'on est au niveau 1, c'est-à-dire on est au niveau du shell parent. Maintenant, on va lancer un sous-shell, donc dans notre cas bash, voilà, et maintenant on va afficher le niveau du shell actuel, c'est-à-dire quelque part le niveau du sous-shell. Et là, normalement, on devrait voir que ce numéro a été incrémenté de 1, et c'est le cas. Si maintenant je ressors du sous-shell et que je réaffiche shlvl, ce numéro, normalement, aurait dû être décrémenté de 1, et on revient effectivement à 1. Ok, alors maintenant, voyons comment connaître le chemin absolu de l'instance actuelle de bash. Donc pour cela, on va utiliser la variable $bash, donc comme ceci, echo $bash. Voilà. Et ici, on a donc le chemin absolu du shell actuel, donc le chemin absolu de bash. Alors, voyons maintenant comment connaître les options disponibles pour bash. Donc pour cela, on va utiliser la variable bash opt. Donc on va prendre quelques exemples. Tout d'abord, on va afficher la variable bash opts de Manière complètement brute, donc bash ou pts. Voilà, donc on constate effectivement que chaque option est séparée par un deux points, c'est-à-dire voilà le séparateur. En gros, c'est un deux points que voici. Ils sont là. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de manière à ce que ces différentes options soient affichées de manière plus lisible, plus formatée, on va utiliser, on va jouer sur l'IFS Internet Field Separator pour formater justement ces différentes options. Donc, pour cela, on va faire export IFS. Donc là, on définit l'internet field séparateur de manière à ce qu'il ne soit plus égal à un espace et une tabulation ou un retour à la ligne, mais de manière à ce qu'il soit égal à un deux points. Et donc, après avoir donc, défini cet IFS, on va utiliser la commande printf, pardon, voilà, de la sorte, et avec le mécanisme d'expansion de variables, on devrait avoir effectivement un formatage qui est plus correct. Et là, effectivement, on voit que toutes les options sont affichées ligne, après ligne. Alors, voyons maintenant comment connaître le PID du processus parent du shell. Pour cela, donc, on va utiliser la variable $PPID. Donc, prenons un exemple. Dans cet exemple, on va créer à partir du bash actuel un bash enfant depuis lequel on va afficher le PPID pour s'assurer qu'il s'agit bien du PID du bash actuel. Alors, Tout d'abord, on va afficher le PID du bash actuel qui sera, on est bien d'accord, le prochain PPID du processus bash que l'on va créer. Donc, echo $BashPID. Voilà. Donc ici, on a le PID 11287. Maintenant, on va lancer un processus enfant bash. Donc comme ceci. Et maintenant, on va afficher le PID du processus parent, autrement dit le PPID, et on va s'assurer qu'il s'agit bien du PID du bash à partir duquel on a lancé le bash actuel. C'est-à-dire, qu'il s'agit bien de que le PPID finalement va être égal à ça. Voilà, et effectivement, le PPID est bien égal à PID du processus parent Et si maintenant je souhaite afficher le PID donc du sous-shell que on vient de créer, pardon, bash PID, voilà on voit qu'il s'agit d'un numéro qui est différent. Ok, alors voyons maintenant comment connaître le PID du bash actuel. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est le bash PID, donc c'est celui-ci, echo $bash PID. Donc c'est grâce à cette variable qu'on a déjà vue. Alors voyons maintenant comment euh, utiliser des variables shell pour vérifier le fonctionnement du bash. Pour avoir des, inform des informations pardon, sur le fonctionnement de Bash. Alors tout d'abord, voyons comment changer le répertoire temporaire. Donc pour cela, pour changer le répertoire temporaire dans lequel certains programmes travaillent, on va donner une valeur à la variable $tmpdir, c'est-à-dire cette variable-là. Donc prenons un exemple. Dans cet exemple, on va créer un premier répertoire temporaire avec la commande mkTemp. On définit ensuite la variable tmpdir à slash dev slash shm, puis on va créer un autre répertoire temporaire. Avec la même commande afin de voir si ce deuxième répertoire est bien créé dans son nouvel emplacement slash dev slash shm. Ok, donc je réinitialise mon terminal. Voilà, donc je crée un premier répertoire temporaire que voici. Donc ça c'est le chemin absolu du répertoire temporaire que je viens de créer. Maintenant je définis la variable $dmpdir, donc export dmpdir est égal à slash dev slash shm. Voilà. Et maintenant, on va créer un nouveau fichier temporaire et on va vérifier que le fichier est bien créé dans slash dev slash shm. Donc, si maintenant je fais un mktemp, qui, euh, qui a pour résultat de créer un fichier temporaire, on voit que le fichier temporaire est bien créé cette fois-ci dans slash dev slash shm et non plus dans slash tmp. Si je retape mktemp, de la même manière, je vais avoir un deuxième fichier temporaire qui va être créé et toujours dans le répertoire slash dev slash shm. Si maintenant je reviens sur le tmp à slash tmp, et que je relance mkattemp, je vois que de nouveau, les fichiers temporaires sont recré recréés pardon, dans slash tmp. OK. Alors voyons maintenant comment exécuter une commande avant chaque affichage d'un prompt bash. Pour cela, on va donner une valeur à la variable $prompt underscore commande, c'est-à-dire cette variable-là. Alors prenons, pardon, prenons un exemple justement pour illustrer ça. Donc dans l'exemple va prendre, on va utiliser la variable $promptCommand, c'est-à-dire celle-ci, pour afficher à chaque commande saisie le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le démarrage de la session shell en cours du terminal. Donc on va faire un export, commande est égal, donc ça c'est la commande que je souhaite exécuter à chaque fois, printf écoulé de point pourcentage sec anti slash n, voilà. Et ici, j'utilise, comme on l'a déjà vu, la variable shell seconds pour connaître le nombre de secondes qui s'est écoulé pardon, depuis le démarrage de mon shell. Voilà. Et donc, quand je fais ça, maintenant, si par exemple je tape une commande pwd, je vois tout d'abord le résultat de la commande que j'ai saisie, puis, juste après, l'exécution de la commande que j'ai inscrite ici et qui est définie justement dans la variable shell prompt commande. Si maintenant je lance une autre commande, ls, on voit que j'ai encore une fois ls qui a été exécuté et juste après, toujours comme avant, le prompt commande qui est exécuté, etc. etc. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://coder-skills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!